Bonjour Steve. Bonjour Claudie. Bonjour. Donc, toujours à l'affût des nouveautés technologiques, vous avez euh, analysé le potentiel de la réalité virtuelle à exploiter en classe avec les élèves. Donc, cette technologie qui permet finalement aux élèves de vivre des expériences, de visiter des lieux. Donc, en univers social, euh, quelle est la part que peut apporter la réalité virtuelle en classe Bien, en fait, pour nous, tout de suite, on a vu qu'il y avait un intérêt, particulièrement en géographie. Tu sais, en fait, on peut utiliser, dans le fond, l'appareil mobile de l'élève avec un, un outil simple comme le cardboard pour euh, visiter n'importe quel lieu sur la planète. Euh, donc ça, c'est clairement, clairement, pour nous, il y avait un intérêt. Surtout qu'en géographie, souvent, bon, c'est Raoul Blanchard, le, le fameux géographe français, qui disait que, dans le fond, la géographie, ça prend par les pieds. Mais là, bien, on peut prendre l'élève et l'amener un peu partout. Il y avait aussi, euh, c'est certain, c'est un peu moins intéressant. Il y en a quand même beaucoup, là. mais euh, en histoire, on peut euh, visiter Pompéi ou n'importe quel lieu historique, si tu veux, sur la planète. Donc, oui, en univers social en particulier, il y a beaucoup d'intérêt pour la réalité virtuelle. Donc, on pense réalité virtuelle en univers social, mais on s'entend que cette euh, innovation technologique peut très bien euh, s'exploiter dans d'autres domaines. On pense aux sciences, par exemple, en art pour la visite de musées ou même en océan pour la visite de lieux cultes. Vous, en, en, en, en univers social, quelle a été votre approche pour euh, aborder euh, la réalité virtuelle? En fait, euh, la première chose qu'on a fait, c'est essayer de faire attention avec l'effet « wow ». C'est sûr qu'on se dit hey, « on peut faire plein de choses », mais on voulait vraiment réfléchir d'un point de vue didactique pour avoir une, une réflexion pour, euh, en fait, qui allait guider l'ensemble de nos, euh, nos tâches. On a travaillé sur une démarche euh, en six points euh, où l'élève doit dans un premier temps se situer donc, à l'aide de la réalité virtuelle, donc, où je suis, Relever et décrire, ça essentiellement, c'est d'identifier les choses qu'il voit autour de lui. Donc, ça peut être, par exemple, euh, l'autobus, un parc. Euh, euh, ensuite, catégoriser et associer, au-delà de l'autobus, c'est voir un réseau de transport, c'est voir un centre financier, un centre-ville, si, si tu veux. Puis, bon, en, en quatrième point, schématiser. Il y a un bout intéressant du point de vue de la schématisation, c'est-à-dire que l'élève passe du 3D, puis, doit transposer ça sur un plan ou un croquis, euh, une carte schématique aussi peut-être. Donc, euh, de, de faire cet exercice-là, de passer du 3D au 2D, c'est ça ça un, un des éléments qu'on qu trouve intéressant. Puis, bon, ensuite de ça, interpréter, prendre position, ça, c'est des choses qui, les profs de géographie sont, sont familiers. Donc, c'est dans le programme de formation. C'est vraiment très immersif. Puis je leur ai sorti deux quartiers différents. Donc, un quartier plus euh, du centre des affaires, puis un quartier extérieur plus en périphérie. Donc, ça leur met des images sur une autre métropole, puis euh, sur les lieux qu'on a vus en classe. Après ça, c'est plus facile quand ils arrivent à l'examen pour pouvoir décrire la métropole, puis voir ce qu'il y avait de particulier. Puis ça les met en action. Là. Ils réalisent qu'ils peuvent aller voir des lieux dans le monde, autres que juste euh, leur ville puis la métropole à proximité. Donc, on parle ici d'un iPod ou d'un téléphone intelligent à exploiter pour la réalité virtuelle. Les applications à installer, euh, donc, euh, pour pouvoir immerger l'élève dans un lieu euh, historique, par exemple, quelles sont-elles? Bien, c'est sûr qu'il y aurait plusieurs applications possibles. Nous, on s'est concentré sur les applications gratuites, euh, particulièrement celles de Google. Euh, si on va aller, par exemple, dans une vidéo 360, il y en a énormément qui existent sur YouTube. Donc, on a à chercher euh, le nom d'un lieu historique en terminant par 360 ou par RV. Et là, euh, vraiment, on se retrouve dans la vidéo. Euh, ça, ça permet d'explorer. Pour explorer aussi, on peut utiliser Google Street View où, euh, là, à ce moment-là, on peut vraiment marcher dans un lieu comme si on y était, que ce soit dans une métropole comme New York ou à Icalouit, par exemple. Donc, euh, Street View, aussi, l'intérêt, c'est que ça permet aussi de créer une photo en 360 qu'on peut déposer sur Street View, public ou privé. Euh, également, euh, Google Cardboard Camera va permettre de créer des euh, photos, euh, photosphères et d'ajouter même une trame sonore, donc ça, ça peut être intéressant. On peut les échanger ensuite entre les élèves. Et euh, finalement, euh, il y a une autre application qui n'est pas indiquée ici, qui est Google euh, Expédition, qui est intéressante parce qu'elle va permettre à un enseignant, en fait, d'amener tous ses élèves dans le même milieu, dans le même euh, environnement en 360, et à ce moment-là, il devient le guide d'une expédition. Il peut pointer des endroits à ses élèves. Euh, J'ai visité l'Opéra de Sydney, euh, le Pont aussi. Euh, aussi notre école. Ben en ce moment moi je suis sur YouTube avec les lunettes virtuelles puis je peux voir euh, je peux je peux voir puis je peux, ils peuvent expliquer tout euh, qu ce qu'il y a à signer euh, euh, tout ce qui se passe c'est vraiment intéressant j'apprends euh, plein de nouvelles choses c'est vraiment magique c'est c'est vraiment cool. Une fois les applications installées l'ipod en main. La visionneuse de réalité virtuelle. Maintenant, pour encadrer l'élève, vous avez créé des tâches à réaliser en classe. Donc, certaines sont expérimentées dans, dans, dans, dans des écoles présentement. On a développé une tâche par application de Google pour essayer justement de voir comment on pouvait exploiter ces outils-là en classe. Et, bon, il y en a une ici en particulier où on utilise Street View. Donc, l'idée, c'est que maintenant, bon, l'élève peut se promener à travers euh, New York, puis euh, découvrir une métropole, euh, donc euh, on, a, on, a fait, on a voulu faire en sorte que ce soit vraiment une tâche d'exploration, l'élève observe, prend, prend des notes sur ce qu'il voit, pour éventuellement en faire un croquis, donc comme on le disait, passer du 3D, donc de l'expérience du terrain. Ensuite, au 2D, pour justement illustrer, dans le fond, ce qu'il a, qu a vu. Donc, ça, c'est un, un exemple de tâche. Sinon, dans les autres tâches, on, avec de la vidéo euh, simple, donc observer une vidéo, euh, il y a un commentaire aussi euh, sur cette vidéo-là, qui vient d'Hydro-Québec, en fait. Puis, bon, c'est de voir comment l'élève peut interpréter le territoire et de valider ensuite avec le commentaire audio euh, si les observations qu'il a fait en réalité virtuelle sont justes. Euh, et d'autres, bon, avec justement Google Expédition où bon, découvre un territoire. Euh touristique, puis bon, c'est d'observer justement l'impact, si vous voulez, de l'humain sur ce territoire-là. Donc, c'est toutes des tâches courtes. On essaie de les faire qui, justement, qui durent une période pour justement pouvoir valider, un, la tâche et la démarche, et deux, l'utilisation de la quincaillerie qui entoure tout ce qui est de la réalité virtuelle, c'est-à-dire le téléphone, puis bon, la fameuse lunette. C'était le barrage B. James et une centrale de Hydro-Québec. Et c'était vraiment intéressant. J'aimais ça qu'il y avait de l'information dans le ciel. Je trouvais ça vraiment euh, intéressant. Bien, ça m'aidait à comprendre parce que moi, j'ai besoin d'images. Puis vu que je pouvais bouger la tête, je pouvais voir un peu n'importe où. Là. fait que c'est ça, quelle est la, la plus-value d'expérimenter, euh, de réaliser ces tâches euh, proposées à l'aide de la visionneuse de réalité virtuelle versus un Chromebook tactile, par exemple, ou au TNI en grand groupe en classe? À première vue, clairement, il y a le côté immersif de l'expérience, euh, où on, on y est vraiment. Là. Il y a un côté aussi empathie, donc euh, essayer de développer l'empathie de l'élève pour des réalités géographiques, euh, bon, L'ONU a développé des applications, justement, où on, on, on, fait, on, on est littéralement avec les réfugiés. Donc, c'est vraiment un aspect qui est vraiment intéressant de cet outil-là. Donc, l'immersion, essentiellement, puis développer l'empathie chez l'élève. Donc, ce sera vraiment les deux éléments, je dirais, qui sont des, une plus-value de l'utilisation de, de la réalité virtuelle. On parlait tantôt de collaboration, euh, amener l'élève à créer finalement des photosphères ou des photos 360. Donc, il y a tout le côté partage et euh, de contenu, puis euh, de lieux historiques, j'imagine, dans la classe qui pourrait être intéressant. Tout à fait. On a d'ailleurs créé une tâche là, qui, où l'élève doit créer lui-même sa propre euh, réalité virtuelle. C'est assez simple de, de le faire. Puis, dans le fond, c'est... Au départ, il est, il est interpellé par un territoire qu'il habite ou qu'il qu visite, euh, fait le choix, comme une photographie, de cadrer, si tu veux, là, de ce territoire-là, donc de dire, bien, il y a quelque chose à voir dans, à, à cet endroit-là, et euh, ben, ensuite de le faire vivre à quelqu'un d'autre et d'expliquer, dans le fond, son interprétation de l'expérience du territoire qu'il a eu. Là. Donc, effectivement, il y a cet aspect-là de création que, que j'avais oublié, qui est vraiment capital et essentiel. Là. Comme tout outil technologique, bref, on s'entend pour dire que ce sera la façon dont l'outil sera exploité en classe qui aura un effet bénéfique sur l'apprentissage de nos élèves. Oui, c'est vraiment ça qui va permettre, dans le fond, d'utiliser la réalité virtuelle pour que les élèves se sentent dans des endroits, dans des lieux, qui ne pourraient jamais aller visiter autrement la grande muraille de Chine ou euh, les grands lacs africains. C'est vraiment une façon d'aller se mettre les deux pieds dans le territoire ou d'aller voir euh, de leurs propres yeux, dans le fond, des euh, lieux historiques. Puis de dépasser franchement le, juste l'effet très fascinant de la réalité virtuelle, mais de se poser des questions sur ces lieux-là, sur ces territoires-là, puis de les analyser. Excellent. Merci beaucoup. Merci.